Laurence est à ESH, accompagnant des élèves en situation de handicap. Elle accompagne un élève scolarisé dans la classe de Sylvie. Laurence et Sylvie n'ont pas fait le choix de travailler ensemble. Il est donc nécessaire pour elles de prendre le temps d'une rencontre obligée. Il est important qu'elles connaissent réciproquement leur mission et les activités attendues. Laurence intervient dans la classe sous la responsabilité pédagogique de Sylvie, mais elle doit aussi être force de proposition pour optimiser l'accompagnement de l'élève. Laurence doit contribuer aux situations d'apprentissage en lien avec Sylvie par l'identification des points d'appui et des limitations d'activité de l'élève. Elle peut pour cela utiliser des outils et des supports d'observation et de communication. Laurence doit avoir des informations sur les tâches et les consignes que l'élève va devoir réaliser pour préparer et adapter, si besoin, les supports en amont. Elle doit aussi connaître l'objectif visé par Sylvie pour ajuster son accompagnement afin de ne pas intervenir sur le cœur de cible ou d'éviter que l'activité de l'élève ne se limite aux compétences annexes. En retour, Laurence doit indiquer à Sylvie quel type d'aide elle a apporté à l'élève et Sylvie doivent donc régulièrement échanger pour optimiser l'accompagnement de l'air.